J'ai décidé de revoir totalement tout le concept, on arrête tout maintenant, et on installe Windows 93 sur toutes les bécanes. On s'enferme et on se défonce tous à l'écide jusqu'à ce que quelqu'un sorte un truc aussi cool que la fonction Gravity de Windows 93. Peut-être qu'il faut que je prévienne Bono, il devait passer pour effacer son album sur toutes les machines du bureau. Tasse ce fils de p... que s'il avec sa guitare au bureau pour nous pourrir l'ambiance je lui enfoncerai rien dans le c***** jusqu'à ce qu'il ait le cancer du gros c***** mais... par lui dire, fils de p***** Steve là, c'est notre meilleur programmeur là c'est plutôt le meilleur avoir des <t 'en>